Mais quel connard Oh non, c'est sûrement qu'ils arrivent alors que j'ai vraiment cru qu'ils aillent le pécho lui C'est so triste ça va léger les gyrophares Bonjour Ça va Ah la GoPro c'est pour la sécurité ça Entre autres ouais Entre autres, ouais. C'est bien hein, j'en vois pas beaucoup des motards avec ça Ça peut yeah. servir en cas d'accident Bah y'en a de plus en plus ouais, ouais. T'as raison On va voir hein faut toucher du bois, mais le jour où ça sert, ça sert quoi. Bonne journée! Bonne journée, il est 20h. 22h. Je suis un génie moi. Oh, bah, la liste! Oh. Là, c'est chaud. Je Franchement, les travaux, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune, euh, aucun sérieux sur euh, l'état dans lequel il laisse les routes une fois qu'il part. C'est archi dangereux le soir. Bon, J'en ai aussi, mais comme ça roule plus, tu prends moins de risques. Mais lui, il est on fire. oh wow. à deux secondes ça ça à 46 qu'est-ce que j'en ai marre à côté de ça dans 20 minutes il a 115 sur le périft. Ça m'énerve. Je suis bougon. Il m'a mis bougon. Entre l'autre en scout et les flics qui font rien derrière lui, et lui. Je suis bougon. Non mais ça t'as pas le droit mon pote, il y a les contre pour ça. Ah, les parisiens, dès qu'il y a plus de deux règles, je te jure, on sait plus quoi faire. Incroyable. Là, j'ai jamais vu. J'ai une pensée archi salas Ça tient en quelques mots. Imagine, tu vois, là le, le cadre, juste le front qui dépasse, la piovie du photographe. Voilà, laisse ton imaginaire faire le reste. Tu auras compris où je vais en venir. Le grand cirque de ma vie tire son chapiteau. Non, non, non, non, non, non, non. Et la route tourne. La vie est une loterie, j'attends mon tour. Un peur quand l'autre rit. Je fais mon angle. Cochon je... la couche Que des cochons. Moi aussi je suis un cochon. J'étais à 84, je suis couche. Soirée, couche. Oh, un cochon. C'est une soirée cochon. Ancien de ma vie. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, je passe pas rouge. Oh, putain. connard Gros oh, Ouais, Wesh, qu'est-ce qu'il fait, là N'importe quoi. Oh, là, là, là, là, là, là. N'importe quoi il y avait un badge, j'ai pas vu je... c'était peut-être SOS médecin et, et si c'est ça t'es encore plus con que la Mayenne, gros. on a peut-être un peu besoin de toi en ce moment oh, c'est incroyable l'humain, je trouve, a une capacité à développer des attitudes connes c'est assez euh, impressionnant.